Bonjour Jean-Philippe, euh, tu fais de la maraîchage ici euh, à Steyerberg euh, depuis quelques ans et tu as amélioré la terre euh, formidablement et euh, peut-être tu peux euh, dire euh, que sont euh, tes secrets. Il oh, n'y a pas de grand secret, hein. j'ai simplement apporté euh, régulièrement du compost de, de fumier de cheval et aussi du, du, du compost de, de déchets verts mmh. et, et, et simplement euh, fait attention à, à, à ne pas à nuire à, à la vie du sol à la vie de tous les êtres du sol mmh. ça je crois que c'est le plus important donc on, tra on travaille beaucoup avec des, avec des moules euh, mmh. aussi bien naturelles qu'artificielles qu hein. je ne crache pas sur les les, les toiles tissées, par exemple, que j'utilise beaucoup, et que je réutilise chaque année depuis euh, parfois plus de 20 ans. Mm -hmm. Et tu as aussi euh, travaillé avec euh, les, le charbon de, de bois Et on, on expérimente, on expérimente de, euh, toujours oui, la, la fermentation euh, de terra-préta. On, on en est encore euh, tout au début, je dois dire. Et on, on, pas pour l'instant euh, dire euh, que ça va mieux ou pas. Je, je suis mmh. certain qu'à euh, que long terme ça apporte vraiment quelque chose, mais mmh. pour l'instant on, on reste très prudent sur les conclusions. Oui, pour le moment on n'a pas beaucoup d'expérience de, et euh, on, on fait de la recherche, mais ça c'est une échelle petite. Euh, ouais. Mais c'est très intéressant pour améliorer les, les terres euh, un peu sableuses et je, je crois que, que, que ça va euh, euh, que, que ça a une une future. Euh, tu as un, un tunnel nouveau ici. C'est euh, euh, bon, ça ça fait une partie du production important. Tu travailles avec les tunnels. Euh, aussi euh, là-bas. Euh, pour la production dans, dans un climat euh, avec un hiver, euh, tu dis que c'est euh, très important d'avoir de, euh, des tunnels. En fait au début, j'ai acheté un tunnel pour faire des tomates ici, parce que les étés sont tellement frais et, et parfois courts mm -hmm. que sans, sans tunnel, sans serre, on peut très difficilement faire, avoir la certitude de, de réussir. Oui, et on, en fait, on est au, en Allemagne de, de Nord, voilà, le climat c'est pas très, très chaud. Donc, donc les, tunnels, les tomates marchent bien, mais après je me suis dit, mais avec toute cette surface euh, euh, sous serre, c'est dommage de ne pas l'utiliser euh, le reste de la saison. Quoi. Oh, hein. Et en fait, euh, bah, je me suis aperçu que, oui, effectivement, on peut, on peut l'utiliser de manière très, très intensive. Mmh. cest dire faire des, des cultures primeurs au printemps, voire quelques cultures d'automne même. Et, et surtout, euh, là, ce qu'on a développé depuis deux ans, c'est la, la, la récolte d'hiver. C'est-à-dire qu'on plante. Alors, ça, ça demande une. Des, des, des, des, des semis très précis dans le temps euh, à partir de début août jusqu'à septembre mmh. on plante des, lég, des légumes d'hiver on sème des légumes d'hiver mmh. et qui vont être récoltés en fait euh, à partir des premiers gels mmh. et tout l'hiver durant mmh. donc il suffit de calculer les bonnes, les bonnes surfaces euh, à avoir pour, pour approvisionner ses euh, clients tout l'hiver oui mmh. et, et, et surtout avoir des, mmh. des, des variétés résistantes au gel. Oui, et même euh, de délivrer les, les, les légumes et des salades euh, toute l'année, ça c'est voilà. impressionnant. <rire> voilà. uh -huh. euh, combien de euh, familles euh, tu, tu euh, peux euh, améliorer avec les... Euh, non, euh, euh, non, Là, le, mon objectif, c'est de, de, avec la surface, que de, donc avec les 4000 carrés qu'on a ici, c'est d'approvisionner de, de, euh, 50 familles. 50 familles. Mais uh -huh. Ça veut dire donc, euh, avec les légumes qu'on peut faire pousser ici, hein, ça ne va pas couvrir tous les besoins. Bien sûr, mais Bien sûr. Ça, un, ça fait et partie importante de ces voilà. familles. Mais, mais toute l'année, la, la différence, c'est uh -huh. de le faire toute l'année. Uh -huh. Depuis deux ans, on le on, on fait non-stop, sans, uh -huh. sans trou. Uh -huh. Bon, ça c'est formidable, hein. et euh, merci beaucoup pour euh, pour la euh, pour la vie et euh, bonne chance pour pour le travail. Avec plaisir. Merci. Merci, <rire> merci Jean-Philippe.